Elide est le résultat d'une rencontre avec les équipes Google euh, et l'identification d'un besoin pour accompagner les réseaux groupements euh, d'entreprises. Trois mois de discussion avec les équipes Google, neuf mois de recherche et développement pour pouvoir commercialiser la plateforme. Elide a une connaissance fine du marché des réseaux et enseignes, notamment un savoir-faire sur la gestion et administration des campagnes en digital local. Il dispose également d'une plateforme technologique euh, qui lui permet, grâce à l'automatisation de pouvoir se concentrer sur la création de valeur ajoutée pour ses clients, notamment dans la digitalisation des points de vente et réseaux grâce à l'offre Google Ads. Mais les clients d'Elead vont être accompagnés notamment par l'intermédiaire d'incentives financières, qui sont donc les coupons Google Ads donnés dans le cadre du partenariat Google. Inlead. Inlead va pouvoir également disposer de ressources et support marketing, ainsi qu'un support technique régulier. Et Inlead a été choisi par Google pour aider les réseaux et les franchises à accélérer leur digitalisation. Pour moi, le partenariat doit reposer sur trois fondamentaux. Le premier, c'est de continuer à bénéficier de l'accompagnement des équipes de Google pour les formations de nos équipes commerciales et monter en compétence des équipes techniques. Le deuxième, c'est l'international. Google est présent dans le monde entier, donc on va s'appuyer sur l'internationalisation de Google pour accompagner également notre internationalisation. Et puis le troisième axe, c'est de continuer à être précurseur dans l'identification des évolutions techniques, notamment IA, ce qu'on appelle IA, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle, que Google va être amené à proposer dans les mois et les années qui viennent.